Je suis super en retard, salut Mario. Salut Max. On avait une, une super digression là, on était parti dans d'Anthropocène. Ouais. Euh, on a eu un moment assez fascinant sur Michel Bougenin. Ah, enchaînement classique. Et là, je crois qu'on était plutôt sur les baleines, les cétacés. Et du coup, est-ce que tu veux que je te parle de mon nouveau job Oui, par exemple, tu fais une mise en scène pour Michel Bougenin du coup mmh. non, non, non, non, non, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup mieux que ça. Elle fait du. Enfin, tu, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mmh. elle fait du théâtre appliqué à la médecine. Mmh. Ouais. Mais si, est-ce que tu, tu te souviens que je travaille avec euh, les médecins Que je forme des comédiens qui font les faux patients pour les étudiants en médecine Euh... Non, non, je ne le savais pas. Excusez-moi Mais euh, maintenant, je travaille surtout sur un protocole de test qu'on fait avec euh, les laboratoires de l'Université de Nantes. Stylé Ouais, c'est de l'immédecine. E l'immédecine, c'est un peu la, la médecine du là, hein. tu sais, la, la médecine du futur oh, oh, Trop oui. stylé Des robots et tout. Trop cool. Et... Oh, mais comment c'est trop stylé c'est mon e-docteur. Ah Ton e-docteur. E-docteur. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il dit Mais alors, attends, parce qu'il faut que je branche le haut-parleur. Ouais, L'idée, c'est un peu que ça devienne euh, comme, euh, bah, comme... Comme Jarvis, tu vois, dans Iron ouais, Man. C'est une... chouette, ouais. Ah. Ouais, une référence geek que j'ai pas encore. et' K 2000, quoi. Un peu un truc comme ça, non ouais. Dans oui, un si hôpital, tu veux. Mmh. Bah, comme docteur Asseloff et tout. Ouais, oui, oui, non, non ça, ça marche. marche. Si ça marche, si si ça, non, ça, ça marche. Votre rythme cardiaque s'est beaucoup accéléré. Tout va bien. Bah oui, ça, va, bah, ça ouais. va. Ah, je faisais ça juste pour vous impressionner. Mais le truc, c'est qu'en plus, je peux lui parler. Ah ouais. Vous voulez voir Vas-y. Idoc, e tout va bien. J'ai juste eu une émotion. Tu dois pas savoir ce que c'est, mais pas de panique, ça va. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas d'émotion. Je suis vexé que vous me le fassiez remarquer. Alors là, c'est qu'elle essaye de faire une blague en fait. Euh, ah, c'est un truc qu'on a ça. fait pour euh, essayer de combler l'étrangeté de la relation avec la machine. Tu vois ce que je veux dire Mais ouais. pour l'instant, c'est pas encore euh, hyper au point. Quoi. Ouais, parce que c'était pas très drôle. Euh, voilà. S'il ouais. vous plaît et tu veux pas montrer le truc que t'as sur le bras là ah, le... si. C'est une un espèce de capteur qui prend sa tension là Et sans bien. arrêt. Oh, mais c'est trop stylé Et même chez moi, j'ai une balance connectée, j'ai des analyseurs de sang à distance. Tu vois, c'est pour euh, collecter l'évolution des données. Et je sais que la semaine prochaine, je vais avoir des nouveaux trucs, mais je sais pas encore ce que c'est. Mais, mais tu crois que peut-être ils vont te livrer des toilettes connectées qui vont avec un frigo connecté, qui te fera des petits plats connectés euh, Faut pas je pousser te... euh, mémé dans les orties, là. Non, non. non. non. Puis moi, le truc, c'est que euh, ça va bien. Enfin, je veux dire, j'ai pas de maladie, je peux faire ce que je veux. Et c'est justement ça avec euh, le café, en fait. C'est que euh, j'essaye de voir comment est-ce que l'IA va réagir si je mets ma vie un tout petit peu en danger. Ouais, t'es pas obligé de te sacrifier pour non. la science non plus, quoi. Non, non. Il n'y a pas moyen de mettre ton capteur sur, sur quelqu'un d'autre, voire sur un autre organisme, pour, pour vraiment le tromper, quoi. Genre si on ouais. met ça sur un petit mulot un qui a un cœur qui... 300 francs, un mulot Ouais, mais je, je crois pas que ça fasse partie du protocole de test, hein. Après, j'aime bien euh, le côté esprit scientifique, aventureux, tout ça, mais... Euh... Hmm. Et puis en plus, il va rien comprendre. Imaginons qu'on fasse ça, il va se retrouver dans une situation complètement anormale. Il est capable de gérer ça en fait Oui, puisqu'il est en train d'apprendre des trucs là. Mais ouais, carrément. Ah, mais alors, s'il connaît pas le café, il va jamais te dire euh, attention, arrêtez de boire du café. Bah justement, faut lui demander. Idoc, je me sens pas très bien. Est-ce que tu peux savoir ce qui m'arrive, s'il te plaît Je ne sais pas. J'ai pour l'instant atteint le niveau expert pour l'accompagnement de personnes âgées diabétiques. Il me reste beaucoup à apprendre. Puis-je avoir accès à votre code génétique oh. oh là Non, non, non, c'est personnel ce truc-là, tu peux pas. Personnel. On un peu loin du robot qui remplace le médecin quand même. Non Je peux par contre vous donner le titre de la chanson qui passe à la radio Tu <rire> crois qu'on l'a vexé là. <rire> Je n'ai pas encore assez de données pour que mon analyse soit pertinente. En fait, le but de tout ça, ce qu'on expérimente, c'est un peu le côté éthique du truc, tu vois euh, parce que euh, les objets connectés, en fait, ça amasse plein de données et ça va les transmettre à une intelligence artificielle. Après, le truc, c'est comment est-ce que tu les sécurises Parce qu'il euh, y a toute cette histoire du secret médical, par exemple. Et puis en plus, l'intelligence artificielle, et bah, forcément, elle apprend et elle est capable de dessiner des modèles à l'intérieur de euh, cette masse de données. Et du coup, aussi capable euh, de prendre des décisions qui sont statistiquement les bonnes, mais qui sont peut-être euh, moins viables d'un côté euh, éthique, tu vois, pour l'individu. Et puis tu sais, en plus, j'ai l'impression que cette relation-là, elle est toujours un peu tendue dans la science-fiction entre les robots qui veulent le bien de l'humanité mais qui finissent par vouloir la détruire justement pour la sauver, enfin, tu vois, mmh, un mmh, peu mmh. un truc comme ça, quoi. Aérobot. Ouais. ouais, Terminator. Après, la médecine, euh, c'est la science la plus empirique qui soit. Enfin, tu testes un truc et tu regardes comment ça marche. Et ça, bah les robots, ils sont vachement capables de le faire. Donc du coup, si ça pouvait enlever un peu de charge de travail aux médecins, bah les symptômes s'empirent. Je ne comprends pas. Mise en relation avec votre médecin. J'ai reçu une notification, du coup je vous appelle, vous vous sentez bien Bonjour docteur, euh, oui ça va, j'ai juste bu un peu de café. faut dire au idoc e d'arrêter de m'appeler pour ça. Vous en avez bu combien Bon quelques-uns. Ah, je pas dormi depuis 49 heures, donc je dois en être à ma troisième cafetière. Mais je dois vous dire que c'est pas bien pour vos insomnies. Bon allez, prenez soin de vous. Ok, bisous doc. Bisous doc. Bisous doc. On se connaît bien. Bah oui. oui. e Rappelle-toi pour plus tard, il ne faut pas appeler le médecin à chacune de tes hésitations. Voulez-vous que je calcule 10 puissance 12 décimales de pi euh, Ça va, moi. Non. Ouais, non, non, c'est non, bon. Non, bon. Non, je suis utile. Ne me désactivez pas. Une partie d'échec. Euh, non, non, moi ça, ça va. va. Il faut que je file un peu moi du coup. Euh, euh, bah, je bientôt, vois, on joue chez Jérôme. A bientôt. Ça marche. Bien. Allez, tchou. Une partie de go Euh. Non, mais tu non. sais. Il faut que tu arrêtes de vouloir être à tout prix plus performant que nous, c'est pas le seul but de ta vie, il y a d'autres trucs aussi comme euh, bah, euh, bah, l'amour. Oui, bah, par exemple, mais c'est vrai que c'est souvent leur objectif final, hein. le, le, leur but généralement c'est ça, c'est de, de dépasser leur créateur, ils mm. sont tout oh, eh, fixé là, là Je ne reconnais pas vos symptômes mais je connais le sens de la vie. Le sens de la vie ah, Attends, je sais, tu vas, tu vas pas dire 42. <rire> J'adore cette blague